salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter une version bêta d'un jeu que je suis en train de développer alors c'est une version bêta un seul niveau quelque chose de très basique mais c'est un jeu en vr qui s'appelle fps space vr cardboard qui est disponible sur google play mais en version bêta donc je vais vous donner le, le lien ce qui me permettra bah, d'avoir des retours de votre part et puis des notes des notes peut-être pourquoi pas donc comme vous pouvez le voir ici si vous êtes sur pc euh, ou si vous exécutez ça de votre smartphone il faudra utiliser ce lien que je vais vous mettre ici dans la vidéo ou dans l'article et ici, euh, vous avez un lien vers télécharger la vidéo sur Google Play et vous arrivez évidemment ici. Donc on peut voir ici, j'ai mis une petite capture. Pour le moment, les captures sont très euh, très basiques, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est une version bêta et vous pouvez donner votre avis. Euh, alors, je répète, c'est un jeu en VR, donc de type cardboard. Donc il vous faudra un cardboard pour pouvoir euh, jouer. Et euh, je vais vous faire une petite démo très rapidement, tout de suite. C'est parti alors une petite démo très très rapide, j'ai enfilé mon casque, ma visionneuse et on peut voir qu'on peut se balader ici au niveau euh, de la scène, enfin dans le menu ici donc vous avez, euh, vous pouvez regarder, il hein, n'y a pas de souci, c'est de la 3D donc vous pouvez voter sur vous même, vous pouvez voir le bouton exit qui est là bas derrière, alors je m'excuse pour la qualité de l'image parce que je stream en direct avec viseur et apparemment bon ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus top hein, donc euh... mais euh, en tout cas euh, ici on peut voir, on a le bouton play avec un petit viseur et on peut lancer la partie, donc ici je suis euh, bah, au niveau de mon niveau donc on peut voir que j'arrive derrière un pupitre dans un vaisseau spatial et comme vous pouvez le voir pour me déplacer en fait je vais tout simplement euh, viser le sol, ici si je vise les euh, aliens qui arrivent je les tue tout simplement et pour me déplacer je vise tout simplement le sol et ça me permet ici euh, bah, de pouvoir me déplacer correctement et de tirer sur tout ce qui vient alors ce qui est assez embêtant euh, pour vous faire la démo c'est qu'en fait vous allez jouer sur place mais vous allez pouvoir vous tourner, parfois vous allez avoir des, des monstres derrière vous euh, et donc il faudra euh, bah, jouer en fonction par exemple si, si je vais par là vous voyez que après je vais être un petit peu embêté je vais devoir aller sur la droite comme vous pouvez le voir mais en tout cas euh, ici tout est euh, tout fonctionne très bien voilà, donc le but du jeu est de trouver la sortie avant de se faire tuer, évidemment euh, Mais on peut voir que bah, c'est assez sympa Alors après le système de déplacement est peut-être à améliorer, je ne sais pas Mais euh, en tout cas je trouvais ce principe assez bien Alors vous n'entendez pas le son mais ici il y a bien du son euh, Vous pouvez voir que je me suis fait toucher, ici j'ai plus de 90% D'ailleurs j'en ai peut-être un autre qui est en train de m'attaquer Voilà. Alors sans le son c'est assez embêtant euh, Mais on peut voir que tout ça fonctionne très bien voilà hop c'est parti et le but du jeu euh, est de trouver en fait la sortie qui est euh, bah, là bas au bout donc c'est pas très compliqué en soi. Euh, évidemment ce jeu demande à être amélioré mais en tout cas euh, bah, je voulais vous le présenter et vous faire une petite vidéo histoire de vous montrer euh, bah, ce qu'on peut faire avec la vr notamment euh... Ce jeu a été en fait développé dans un cours euh, que j'ai fait sur la VR, que vous avez peut-être vu sur le site UPLN. Euh, et en fait, on arrive à, à la fin à faire ce jeu, à développer ce jeu. En fait. Et ici, voilà le premier niveau. Et évidemment, ici, la sortie, exit. Alors, vous pouvez voir, c'est très simple à faire. Mais en tout cas, ici, more levels, coming sound. Et normalement, on devrait revenir au menu. Évidemment, vous pouvez vous faire tuer. Euh, la difficulté n'est pas énorme pour le moment. Mais euh, voilà. Donc, je tenais à vous présenter euh, ce jeu. Euh, euh, voici ces choses faites euh, n'hésitez pas à mettre des, des commentaires des choses constructives évidemment encore une fois je le répète c'est une version bêta donc n'hésitez pas et il peut y avoir quelques bugs euh, mais je tenais à vous le présenter c'est disponible sur le store vous avez le lien il y a que vous qui pouvez y aller parce qu'évidemment c'est pas encore publié donc je teste des tests, je cherche pardon des gens qui pu puissent tester ça justement donc allez y s'il vous plaît euh, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye